et principalement je vais travailler avec Office Outlook pour Microsoft 365, ce qui fait en sorte que à la question 2, ceux qui ont répondu, qui travaillent principalement là, que leur outil de gestion c'est Outlook Web, ben, je vais vous inviter là, à basculer vers Outlook pour Microsoft 365, c'est-à-dire Outlook installé sur l'ordinateur parce qu'il est beaucoup plus puissant que la version web et euh, ceux qui travaillent avec euh, Gmail puis Google Agenda, vous pourrez euh, transférer une partie des pratiques, mais pas toutes. Donc, euh, juste euh, vous le tenir pour dit Dans vos commentaires principaux, ce qui, ce qui ressort beaucoup, c'est la question de classement et la question du manque de temps. Donc, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ces situations-là. Objectif de cette rencontre de deux heures, augmenter votre efficacité à gérer votre courriel. Et incidemment, vu qu'on en reçoit beaucoup, j'inclus là des, des, bons, des bons conseils sur comment gérer son temps. Puis. Euh, la présentation que vous aurez accès, le lien est dans, dans le document collaboratif. La présentation, j'ai mis plusieurs notes, plusieurs liens vers de la documentation et aussi avec des idées sur comment je peux l'animer auprès de mon monde à moi. Donc de rencontre, on est en train de faire la petite introduction. Il y a deux principes directeurs dans ma façon de gérer le courrier électronique qui est primordial que je veux vous transmettre. Ensuite de ça, j'ai une vingtaine de pratiques exemplaires sur la gestion du courrier électronique. Ensuite, on va regarder dans la deuxième partie de l'atelier, 10 fois sur la gestion du temps, les dix commandements du calendrier, puis deux outils que j'utilise moi pour consigner mon temps, histoire d'être le plus efficace et de faire une reddition de compte avec une petite conclusion. Combien de personnes ont des, des boîtes de réception, des inbox qui sont vraiment trop populeuses? Le premier, le premier principe, il est facile, c'est le Zero Inbox. L'idée est de s'arranger, de tendre vers un objectif de ne pas avoir de courrier électronique dans sa boîte de réception. On s'arrange pour qu'en en fin de journée, tous les courriers électroniques sont traités et que ma boîte de réception est vide. Les messages reçus ont été déplacés ailleurs. Hum. C'est un principe important parce qu'il nous permet de nous libérer l'esprit, il nous permet de, de nous assurer que la boîte est vraiment libre, on a un sens de l'accomplissement, ça nous permet d'augmenter notre concentration aussi quand on sait que notre boîte de réception est vide. Euh, il y a quelques désavantages, là. on peut vouloir passer trop de temps à gérer le inbox, je, je vais vous donner des trucs aussi pour pour apprendre à gérer ça. Mais premier principe important, donc, zero inbox, ne pas avoir de courrier électronique qui traîne dans la boîte de réception. Deuxième principe, puis après ça, on pourra en discuter, là, parce que les principes, c'est vraiment ce qui sous-tend toutes les autres actions qu'on a. Donc, premier principe, zero inbox. Le deuxième principe, c'est Ohio. Ce n'est pas l'État américain. C'est un acronyme qui signifie désolé l'anglais. Only handle it. Once. Donc, L'idée est, je ne touche à mes courriers électroniques qui sont dans ma boîte de réception qu'une seule fois. Et quand je touche au message, j'ai quatre actions que je peux poser. Donc, je peux agir sur le message, je vais le, lui répondre ou je vais le transférer et ensuite l'archiver. Je peux le reporter, donc c'est-à-dire que je considère que ce message est requiert trop de temps pour que je puisse y répondre maintenant et donc je reporte le traitement de la tâche et ce que je vais faire, je vais lui ajouter un indicateur puis je vais archiver le message. Ça aura comme incidence quand j'ajoute un indicateur que le message va se retrouver dans ma liste de tâches. Donc, important de distinguer le inbox de sa liste de tâches qui sont deux éléments différents mais qui peuvent s'alimenter. Donc, deuxième action possible pour ne toucher qu'une seule fois à chaque message, c'est de reporter le message. Troisième action possible, c'est de le déléguer. C'est-à-dire, je reçois un message, j'ai l'impression que ce n'est pas à moi de le travailler ou encore j'ai un subalterne, j'ai une autre personne qui m'aide, qui est responsable de ce dossier-là, donc je délègue la tâche. Donc, je transfère le message ou je le transforme en tâche que je délègue, puis j'archive le message. Et finalement, dernière action que je peux poser, c'est supprimer ou encore déclarer comme spam. Euh, ça, c'est le, le, le la dernière action que je pose pour avoir euh, à ne toucher qu'à chaque message qu'une seule fois. Euh, si je comprends bien, lorsqu'on dit... Euh... Avec le principe Ohio, ça veut dire à ce moment-là, ça ne me donne à rien d'ouvrir des courriels sur mon téléphone. À ce moment-là, je ne je pourrais pas les traiter, je ne pourrais pas les classer, je n'aurais pas les pleins potentiels. Donc, je serais aussi bien, de, quand j'ai mes courriels, d'avoir mon ordinateur avec l'application. Ben, là, ce que tu sembles affirmer, c'est que tu devrais enlever ton courrier électronique de ton téléphone. Je ne suis pas je ne suis pas de cet avis-là, ça, mais... ça contrevient un petit peu au « only handle it once », c'est-à-dire que si je vois le message sur mon, mon mobile, donc je l'ai vu, j'y ai touché une première fois, Donc il faut juste le nuancer le principe. L'idée, c'est que je ne veux pas passer trop de temps sur un message, je dois toujours évaluer, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour traiter le message qui est dans mon « inbox » ou si j'attends. Tu comprends? Okay. Merci. Ben, je vous avouerai là, que moi le zero inbox, ce c'est euh, pas une religion. Et un, un des éléments que moi je, je vis, c'est quand ma charge de travail est importante, je le, je le constate à partir du nombre d'éléments à traiter que j'ai en fin de journée dans ma boîte de réception. Donc on est rendu dans les 20 principes exemplaires. J'ai comme regroupé les 20 principes en quatre sections. On va d'abord regarder l'aspect interface, l'aspect logiciel en quatre pratiques. Ensuite, de ça, on va regarder la rédaction, on va regarder euh, la réception, puis on va regarder la réponse. Donc quatre segments de pratiques exemplaires relatives au courrier électronique. Adapter l'interface à ses besoins. Euh, Microsoft Outlook, c'est un logiciel qui est très, très, très puissant et qui nous permet de nombreux modes d'affichage. Donc, vous avez un exemple ici de, de Outlook, donc euh, barre d'accès, le ruban, le volet de navigation, la zone de lecture, le panneau de lecture, la barre de tâches. bref, l'idée c'est que quand je regarde l'interface, il faut que je m'arrange pour maximiser euh, l'interface en fonction de ce que moi je veux faire. pratique facile pour y arriver. Bon, je parie que vous êtes quand même relativement habile. Sachez qu'on peut changer le volet de navigation. On peut changer le volet de lecture, afficher ou masquer la barre de tâches, réduire le ruban, le ruban simplifié afficher dans des groupes, une série donc d'éléments qu'on peut ajuster dans notre interface pour que ça réponde vraiment à nos besoins. Premier principe. Je passe au deuxième tout de suite, pas principe, pardon, pratique exemplaire. Utiliser la recherche et les filtres. À l'intérieur même de Outlook, dans le haut maintenant, on a la barre de recherche, qui nous permet de faire une recherche des informations relatives qu'on note dans notre Outlook, donc d'utiliser la, la recherche et d'utiliser aussi les filtres, de façon à trouver l'information qu'on veut dans notre gestionnaire d'informations qui est Outlook. Deuxième pratique exemplaire, utiliser la recherche et les filtres. Troisième, utiliser le tri et ajuster les colonnes. Donc, lorsque je regarde une liste de courriers électroniques, de savoir que je peux voir beaucoup d'informations d'un seul coup, que je peux facilement trier en cliquant sur l'intitulé de la colonne et que je peux ajuster, c'est-à-dire ajouter, supprimer des colonnes pour que ça corresponde à mes besoins, c'est une flexibilité que Outlook offre et qui me permet de retracer facilement de l'information qui est archivée. Je vous laisse quelques minutes où je peux vous faire une démonstration euh, en, dans Outlook euh, en ce moment installé sur votre bureau. Est-ce que vous êtes capable d'afficher ou masquer les volets selon vos besoins? Est-ce que vous êtes capable d'effectuer une recherche et d'être efficace à faire une recherche? Puis est-ce que vous êtes capable d'ajuster les colonnes et de faire des tris? Moi, Stéphane, okay. j'ai une question. Je ne sais pas si tu voulais y répondre euh, plus tard. C'est qu'à un tu euh, sais, des fois, je te regarde là, quand tu travailles là, pour voir comment tu fais les affaires. Puis dans ton Outlook, toi, tu es vraiment dans la zone minimaliste. Tes messages sont très, très, très. T'as pas. Tu sais, la façon dont tes messages, tu les as paramétrés, là, tu vois je... C'est très, très petit. Alors que moi, on voit comme euh... Tu sais, je pense que es en conversation, en mode conversation, puis là, je vois afficher le message à droite en gros, alors que toi, tu es très épuré, gars, comme ça. Est-ce que tu vas en parler, Mané, de, de pourquoi tu as choisi ce mode-là plutôt qu'un autre? Ben, oui, ça en fait. Là, vous voyez mon, mon Outlook. Du côté gauche, j'ai mon panneau dans lequel, oui, effectivement, du côté droit. Je mets beaucoup de place pour savoir de qui provient les messages et c'est quoi le titre du message. C'est deux, deux de mes critères importants pour savoir si oui ou non je traite le message. Et donc, c'est pour ça que dans mon Ohio, c'est très rare que je vais aller voir le contenu du message. Je vais toujours me fier d'abord à qui me l'envoie et c'est quoi le titre du message pour déterminer quelle action je vais poser sur ce message. Donc, si je m'en vais dans mon archive ici, par exemple, dans archive, là, dans ce dossier-là, j'ai 14 000 messages. Et ce que je fais, c'est si je veux trouver une information en particulier, admettons que je veux savoir euh, à Patrice m'envoyer un message, je clique sur l'intitulé de de, pour savoir de qui ça provient, puis je tape PAT et j'arrive dans les messages de Patrice Tourangeau directement là, je n'ai pas créé un dossier Patrice dans lequel je mets tous les dossiers de Patrice, c'est dans mon dossier archive et j'accède facilement à l'information ou au message de Patrice depuis cette technique-là qui est d'avoir un maximum d'informations dans mon panneau. Et si je m'en vais dans mon dossier éléments envoyés, là j'ai le A qui est ici, j'ai le objet, mais c'est possible que on change ça. Si je m'en vais dans le sélecteur de champs, euh, il est possible que votre message envoyé, euh, votre dossier élément envoyé, soit avec le « 2. Je suppose que je fais ça comme ça ici, que dans mon dossier actuellement, j'ai de qui s'est envoyé le message, puis j'ai le titre. Le « 2 dans ce cas-ci, dans un dossier élément envoyé, il est impertinent. Ce pas utile que d'avoir la colonne 2, et c'est pour ça que je l'enlève, la colonne 2, puis je vais plutôt aller ajouter la colonne A, qui me permet donc d'ajuster chacun des dossiers en fonction de mon besoin pour pouvoir retracer facilement un message, une information. Tu peux juste remontrer comment, comment faire là, Je pourrais, je pourrais gosser dedans, là, mais pour le mettre en petit affichage comme ça, s'il te plaît. Quand je m'en vais dans le dossier affichage ici, j'ai ici changé l'affichage et je peux voir différents modèles et moi, j'utilise toujours le mode compacté. Puis ensuite, de ça, tu peux paramétrer finement pour que ça réponde mieux à ton besoin. Toi, tu me dis que tu as le, le groupé, hein, affiché dans des groupes. Moi, j'ai guis ça, le affiché dans des groupes comme ceci, où il me fait des bandes, puis qui me regroupe les informations. J'aime pas ça du tout, du tout. C'est pour ça que je préfère de beaucoup aller ici, puis aller décocher le afficher dans des groupes pour avoir un maximum d'informations. Si je veux le savoir par date, je le clique ici. Si je veux le savoir par personne, je le clique ici pour pouvoir trier l'information en fonction de l'information que je cherche. Julie, tu avais levé la main. Oui, bien, c'est juste parce que moi, je suis habituée en web, donc <rire> déjà de, de tomber ce matin dans dans le bureau, euh, celui de bureau, là, c ça, ça, ça me ça me dérange. Moi, je, je réussis pas, là, j'essaie de le faire vite fait. Je réussis pas à voir moi à côté, j'ai mon message, j'ai pas tes colonnes. Fais juste me dire dans quel coin il faut que j'aille pour afficher les colonnes dans les paramétrages d'affichage. Bien. D'une part, quand tu regardes dans Aperçu des messages, si je mets des aperçus de messages, il y a des chances que les colonnes disparaissent. Ça va dépendre de la largeur avec laquelle l'information est. Ça va dépendre si tu as un volet de, de lecture qui est à droite. Vois-tu, là, j'ai plus les colonnes là, dans, ce, dans le format que je viens de vous placer. Et donc, ça, pour moi, là, c'est... C'est vraiment une nuisance d'avoir ce type d'affichage-là. J'aime beaucoup mieux avoir les colonnes dans le haut pour que je puisse facilement trier. OK. Donc, l'idée, c'est de jouer avec les différents paramètres. pas de Moi, je ne fais pas d'aperçu de message. Et au lieu d'avoir le volet de lecture à droite, je le place, pardon, je le place en bas. Ça fait en sorte que la largeur disponible pour l'information des éléments du dossier est suffisante pour que ce soit un affichage en colonne. OK, c'est beau, je viens d'y arriver. Non? Merci. Stéphane, bon. en passant, on ne voit pas toute ta fenêtre en haut. Je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais on manque un petit bout dans ton affichage. OK, c'est juste toi. Clique dessus et fais ajuster. Ça devrait fonctionner. Euh, Annie qui a la main levée. Merci. C'est bon Stéphane, c'est exactement la même question que Julie, j'ai réussi à le faire en l'envoyant euh, les options, c'est juste que je me demandais tout à l'heure, tu avais comme un glissé déposé, là. tu pouvais aller choisir comme des menus supplémentaires, je ne le trouvais oui. pas cet élément-là. Okay. Pour obtenir le, le sélecteur de champ, je fais un clic droit sur une colonne, puis je vais chercher sélecteur de champs en faisant cette opération-là, ça m'amène une fenêtre flottante, puis là je peux décider d'ajouter des colonnes ou en retirer quand le sélecteur de champ est actif. Génial, merci. Quatrième, la quatrième pratique exemplaire, elle est vraiment importante, puis je, je me demande même si on ne devrait pas le placer en, en principe, c'est de limiter le nombre de dossiers. Euh, je remonte à peut-être il y a une douzaine d'années, voici la, la, la structure que j'avais dans mon Outlook à l'époque. J'avais ma boîte de réception, un dossier pour le ministère, j'étais en FGA, en Montérégie, fait que j'avais un dossier par commission scolaire. Les commissions scolaires, qui avaient plusieurs centres, j'avais un dossier par centre. Et donc ça, c'était mon interface, ma structure de dossier à l'époque dans Outlook et maintenant voici ma structure de dossier. Je n'ai qu'un seul dossier qui s'appelle Archive et j'envoie tout à cet endroit-là. Donc je ne me pose plus la question, je n'ai plus cette charge cognitive de savoir le email, je l'ai traité, where do I put it, où est-ce que je le mets? Non, je le mets dans Archive simplement. Je n'ai pas de multiples dossiers, mon dossier archive contient tous mes messages et si j'ai besoin d'un message en particulier, je vais utiliser la recherche ou je vais utiliser le tri pour retrouver le message en question. Ça c'est un changement de, de pratique important et qui va vous libérer beaucoup en termes de, de charges cognitive à la fois pour ben, où est-ce que je l'ai mis ce, ce fichier-là, où est-ce que je vais le placer? ce email-là. Je n'ai plus cette, cette charge-là, puisque par défaut, je le classe tout de suite dans Archive, puis depuis que le one-click archive dans Outlook, je n'ai même pas à faire un glisser-déposer pour l'envoyer dans Archive. Sur mon clavier, quand je traite mes messages, j'ai comme deux boutons que j'utilise fréquemment. Je vais vous le montrer, je vais me mettre ici, là. je vais retourner dans ma boîte de réception. Alors, j'ai par exemple un dossier ici qui n'a euh, pas rapport, modus cloud quarantaine. Je fais supprimer celui-là parce que je n'en ai pas de besoin. Ici, un message de Sylvain, ce que je vais faire, je veux l'archiver. Je fais retour arrière et en faisant retour arrière, le message automatiquement est allé se placer, je vais vous le montrer ici, est allé se placer dans le dossier archive. La touche « Retour arrière », c'est la même chose que le « Archiver », le bouton qui est en haut ici. Quand j'utilise ce bouton-là, ça prend le message, ça l'envoie dans mon dossier « Archive » et je n'ai plus à me casser le ciboulot. C'est là je pourrais y retourner quand je veux. « Retour arrière » ou le clic ici « Archive » qui amène le, le message dans le dossier d'archivage. Donc, le retour arrière, ce n'est pas à paramétrer, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, tout à fait. Changement important pour vous permettre de gagner du temps. Vous perdez du temps dans le classement de vos emails. Vous perdez du temps à chercher des emails après. Plus à faire ça, chaque dossier de Outlook permet jusqu'à 100 000 éléments. Ce qui fait en sorte, si je reviens, je vais juste vous montrer une autre sous pratique que j'ai, c'est-à-dire dans archives ici, je retrouve tous mes messages de l'année en cours ou de l'année précédente, puis Vu que c'est un maximum de 100 000, ça crée une charge sur l'élément quand ça dépasse le 30 000, 40 000 éléments. Alors, j'ai créé des sous-dossiers dans Archive, puis à la fin de l'année, ce que je fais, c'est que je déplace les messages d'une année dans un sous-dossier Archive. Que je ne vois pas habituellement, que je garde comme ça, et donc je sais que si je cherche quelque chose, je m'en vais dans Archive, et c'est là que je vais le trouver. Si c'est plus vieux, je peux soit utiliser l'outil de recherche pour localiser le message en question. Pratique exemplaire numéro 4, donc être capable de réduire notre nombre de, de dossiers à un seul. Donc, euh, pour y arriver, des habiletés requises, les hyperliens que vous voyez ici, là, c'est toute la documentation de Microsoft, être capable de créer des sous-dossiers, de déplacer, ordonnancer des dossiers, déplacer en lot des éléments d'un dossier, parce que là, je le sais qu'en ce moment, vous devez en avoir 18 dossiers dans votre, dans votre Outlook. Que si vous voulez mettre en application la pratique exemplaire 4, vous devrez réduire ça à un seul. Donc, de déplacer les messages en lot, c'est quelque chose qui est utile à apprendre. Donc, je m'en vais dans un dossier, je fais CTRL A, ça les sélectionne tous. Je fais CTRL X, ça les coupe, puis je m'en vais dans l'autre dossier, puis je fais CTRL V, ou je fais un glisser-déposer, ça marche aussi et être capable de supprimer un dossier. Je vous laisse quelques minutes pour regarder votre arborescence actuelle, puis voir comment vous pouvez essayer d'améliorer cette situation. Je réponds à vos questions si vous en avez. Il y a DT qui a levé la main. Oui Stéphane, euh, en fait, pourquoi utiliser un dossier archive, pourquoi pas les laisser dans le dossier, dans, pourquoi pas les laisser dans la boîte de réception? Euh, présentement, c'est comme ça que je fonctionnais. Je gardais tous mes messages dans le Pas de réception, mais j'utilisais les, euh, les indicateurs. Mais pourquoi les déplacer dans l'archive, à ton avis? Ben, il y a un élément qu'on qu peut retrouver, il y a une raison pertinente, à mon avis, et c'est en lien avec la mobilité. C'est-à-dire, quand tu as un téléphone mobile ou un, une tablette, le inbox, c'est celui qui est synchronisé. Et donc, tu as une charge sur ton téléphone, sur ta tablette, quand ton nombre d'éléments dans ton inbox est élevé. Puis on ne recommande même pas de mettre des sous-dossiers dans le inbox, en partie à cause de ça, parce que la mobilité fait en sorte que c'est le inbox qui est synchronisé, puis ça crée une charge sur ton téléphone. Donc, es mieux d'avoir un dossier à part. Je sais que dans Gmail, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Le, le, le Gmail, il fonctionne différemment et tous les messages sont maintenus dans le inbox, puis ça travaille avec des labels. Mais dans, dans l'approche Microsoft, les messages sont maintenus dans, dans le dossier archive. Avez... Euh, salut, c'est parce que je cherche dans ma barre d'outils en haut euh, l'option le, le, le, archivée et je ne la vois pas, mais j'ai cru remarquer que le, le raccourci clavier fonctionne pareil en discutant. En, en... Okay. Parce que... tu pourrais personnaliser ton bandeau, mais il est possible que ça ne soit pas disponible puisque c'est une fonctionnalité qui est arrivée dans la deuxième version de Outlook 2016. Alors, si tu as une vieille version de Outlook, le One Click Archive, il est possible qu'il ne soit pas là en ce moment. Si tu fais une mise à jour de ta suite Office, il va apparaître. C'est bon, c'est parce que j'utilisais le même principe, mais je m'étais créé un dossier que j'appelais Traité. Mais l'avantage que ça me prenait, euh, l'avantage d'archiver, c'est que directement avec la, la, la barre de recul, euh, retourne, directement ça va à l'intérieur, sinon faut… Euh, mm -hmm. euh, c'est vraiment puissant ça. Ouais, merci. Oui, merci. Si jamais, euh, tu sais, dans le fond, c'est vraiment le backspace qu'on utilise euh, sur mm -hmm. le mobile Bon, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est peut-être ma version. Tout ça? à fait. C'est-à-dire que ton one-click archive n'est pas activé en ce moment, puis Outlook il ne sait pas c'est quoi ton dossier archive et donc le backspace ne fonctionne pas. Il faut que tu mettes ça en place et quand la mécanique est que Outlook sait c'est quel dossier qui est le dossier archive, là il va être en mesure de faire le retour arrière va être opérationnel. Ok, excellent. Merci. Oh là, ça a l'air une nouvelle main, Annie. Oui, c'est une nouvelle main. En fait, moi, j'avais euh, des dossiers parce que je suis en train de regarder un peu à quoi ressemblaient mes dossiers. là. Euh, puis, j'avais des dossiers, par exemple, quand j'ai demandé euh, soit une autorisation pour une traduction ou euh, différents éléments comme ça. La personne me disait oui, pas de problème, mais je conservais l'échange que j'avais eu avec la personne. Mais je me souviens pas nécessairement le nom de la personne, je me souviens pas nécessairement est-il l'objet? En fait, il faudrait toujours que je pense très bien mes objets dans, dans mes courriels pour être certaine que je puisse le retrouver si je ne le conserve pas dans un dossier? Non, en fait, il y a une autre technique intéressante que Microsoft a de Google. Microsoft ont passé maître dans l'art de copier les autres. Et donc, si j'ai un message important sur un projet donné, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un, une catégorie, je vais y ajouter un classement. Donc, même si tous tes messages sont dans la, le même dossier archive, tu vas ensuite pouvoir dire sors-moi tous les dossiers, tous les emails qui ont droit d'auteur comme label, comme catégorie. En utilisant les labels ici, les catégories de Outlook, tu vas être capable de faire ressortir sans avoir à connaître le nom de la personne ou d'avoir un titre qui est hyper révélateur. Super, merci. Juste, ton dossier archive, là, c'est un dossier, si on gère plusieurs euh, courriels, si on gère plusieurs boîtes de courriels, pardon, euh, c'est-tu une archive par, par boîte de courriel ou tu peux tout envoier? Tout en à boiser, fait. Si tu regardes dans mon dossier actuellement, dans mon Outlook, je gère vous, moi aussi plus qu'une adresse de courrier électronique. Et donc dans chacun, dans chacune de ces adresses de courrier électronique là, il y a un dossier archive. OK. Merci. Ça termine donc les quatre pratiques exemplaires relatives à, à l'interface. Adapter l'interface, utiliser la recherche et le tri, les filtres, utiliser le tri puis limiter le nombre de dossiers. On s'en va à la rédaction maintenant. Toujours avoir un titre. C'est quelque chose qui est hyper important. Ce titre doit être pertinent, révélateur et court. Pratique exemplaire numéro 6, ne plus envoyer de pièces jointes. Donc, vous êtes maintenant habile avec l'info nuagique. On va éviter autant que possible de mettre des pièces jointes. On va plutôt placer des liens vers des documents qui sont dans l'info nuagique. Puis, on va placer l'hyperlien soit dans le texte ou encore. Il y a une fonctionnalité le joindre un fichier, que le fichier soit directement dans le nuage. C'est quelque chose qui est disponible dans Outlook, pratique exemplaire numéro 7, moduler votre bloc signature. Donc, euh, vous savez que vous pouvez automatiser votre bloc signature. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il est possible d'avoir plusieurs blocs signature dans le, le même. Alors, je vous le montre rapidement, je fais une petite démonstration. Si je fais un nouveau message qui apparaît sur ma nouvelle fenêtre, pas dans le même écran, j'ai ici mon bloc signature qui apparaît par défaut. Et si je clique droit sur mon bloc signature, il me propose mes autres adresses. Et donc, je suis en mesure de, de mes autres blocs signature, je suis en mesure de basculer d'un bloc signature à un autre selon le type de message que je veux envoyer. Donc, c'est ma pratique exemplaire numéro 7. Pratique exemplaire numéro 8, attirer l'attention sur l'important. Combien est-ce qu'on en reçoit de messages qui sont longs et qu'on a placé l'action à la fin ou à un endroit où tu n'as pas lu mon message au complet, il aurait fallu que tu lises au complet parce que je te disais à tel endroit de faire ceci. Alors, assurez-vous dans votre rédaction d'être un bon rédacteur et d'attirer l'attention sur ce qui est important. Utilisez le gras, l'italique, le souligné. On n'utilise pas le souligné parce que ça, ça occasionne un effort à votre lecteur puisqu'il va confondre hyperlien avec souligner, donc on évite le souligner. On essaie de faire des phrases courtes. S'il y a des éléments importants qu'on va retrouver plus tard, ou en tout cas, on s'arrange, on sait qu'ils vont plus lire le début que la fin. Alors, ordonnancez vos éléments d'information, ce qui est important, vous le placez au début ou vous mentionnez à votre lecteur que il y aura d'autres éléments importants plus tard. S'il y a lieu, faire un résumé des actions, si le message est relativement long, vous pourriez arriver à la fin et dire « En définitive, je vous demande ces trois actions-là, puis vous les résumez. » Il y a le détail plus haut, mais vous avez un résumé plus bas. Pratique exemplaire 8, attirer l'attention. Pratique exemplaire 9, de préciser les actions, on va y revenir avec une des lois de la gestion du temps, c'est dans votre courrier électronique, si vous vous attendez à ce que quelqu'un fasse quelque chose, précisez qui, quoi faire précisément et surtout de préciser une date limite. Si vous ne précisez pas de date limite, bien souvent ça va, ça va perdurer, les gens vont, vont attendre. Ce n'est pas un ordre que vous donnez, vous pouvez souhaiter, j'aimerais recevoir une réponse ou j'aimerais que cette action soit posée pour telle date. Ce n'est pas nécessairement un ordre, mais le fait de donner une date à laquelle vous vous attendez à ce que l'action soit posée, c'est aidant et ça, ça, ça encadre l'action des autres. Rappel, quand vous mettez en copie conforme, c'est vraiment pour information. Quand vous mettez en A, c'est parce que vous vous attendez à une action de façon générale. Deux autres euh, pratiques exemplaires que j'ai ajoutées que je ne donnais pas à mes, à mes directions à l'époque. Donc limiter les informations confidentielles. Il faut bien se rappeler qu'un email, c'est comme une carte postale. N'importe qui est en mesure de lire l'information qui s'y trouve. Nos courriers ne sont pas cryptés, ce qui fait en sorte que l'information confidentielle, on va s'arranger pour la limiter au minimum. Et dernière... Pratique exemplaire 11, respecter les règles d'accessibilité et d'affordance, donc on va éviter les contrastes. Si vous ajoutez des images, vous mettez un texte descriptif et vous utilisez des liens afforda affordables. Placez pas des liens cryptiques qui sont hyper longs, qui ne signifient rien. Voilà pour mes pratiques exemplaires relatives à la rédaction. Euh, ce que je disais, c'était euh, durant la pandémie, lorsqu'on lançait des formations, euh, qu'on publiait des formations avec des liens affordables, euh, c'est euh, phénoménal, la quantité de personnes qui, ne trouvaient, qui nous envoyaient des courriels pour dire euh, nous ne trouvons pas le lien. Euh, donc j'en suis arrivé à écrire, euh, cliquer ici à la fin, simplement au lieu de peut-être pas mettre le, le, le, le lien au complet, là, mais juste, juste mettre euh, le nom du document, ça ne suffit pas. Ou le nom okay. de En fait, tu as, as une réflexion à faire parce que quand on parle de lien affordable, ça signifie que le lien, il, il incite les gens à le cliquer, puis ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière le lien. Et euh, une des techniques en marketing qu'on appelle le, le CTA, le call to action, quand on veut que les gens agissent, un hein, call to action, le lien, on va le mettre d'une couleur particulière, on va le mettre plus gros, on va le mettre dans un, un arrière-plan de couleurs différentes, souvent il va être bleu hein, en arrière, pour que ça soit vraiment, ça a l'air d'un bouton de mise en action. Et donc ça, ça fait partie de ta réflexion que toi tu dois faire dans ta correspondance, comment est-ce que tu as écrit tout ça, puis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cliqué le lien. Le cliquer ici, ce n'est pas une bonne solution. Ça serait plutôt accès à la salle de visioconférence, accès aux documents ou accéder aux documents hein, avec une action. Puis là, tu, tu formates correctement ton lien pour qu'il attire l'œil. Merci beaucoup. Parce que de plus en plus, le, ça serait quoi l'alternative de communiquer de l'information confidentielle si ce n'est pas par courriel? En fait… Euh, ce n'est pas d'avoir une alternative, c'est de, de mettre en place l'encryption. C'est qu'on ait des certificats right. de sécurité et que nos courriels soient encryptés. Puis nos services informatiques ils tardent à faire cela. Donc, okay, donc ils ça devraient, serait... Nos services oui. informatiques devraient mettre en place des certificats de sécurité pour qu'on puisse envoyer des, du courriel encrypté. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on évite d'avoir trop d'informations nominatives qui nous permettent d'identifier les individus. Oui, oh. ça, ça, ça allait, mais dans le fond, c'est au niveau des infrastructures à ce moment-là oui. qu'on qu on a à questionner ou à se questionner sur la, le potentiel de, de bris de confidentialité. Exact. OK, merci. J'arrive aux pratiques exemplaires de réponse et envoi, donc je les fais rapidement avec vous. J'ai l'habitude quand je, je réponds à une personne. Le message de la personne se retrouve en dessous et souvent ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer dans son message les éléments qui sont inutiles, impertinents et qui sont du bruit. Puis souvent, je vais répondre à même le message. Donc, il me pose une question. En dessous de sa question, j'écris et souvent, je vais utiliser le surligné gris pour répondre, pour que visuellement on distingue bien la question du, de l'émetteur, de ma réponse. Donc supprimer le texte inutile. Ça c'est une pratique que mon boss de l'époque m'a fourni, que je trouve très, très intéressante. C'est-à-dire, euh, si vous avez de l'information qui est de la mauvaise nouvelle, donnez pas ça vers la fin de la semaine, parce que les gens, ils passent des mauvaises fins de semaine, puis ils se morfondent, puis alors euh, ça crée les fins de semaine en éducation. Alors, les mauvaises nouvelles, vous allez davantage les, les envoyer, les transmettre en début de semaine. Si vous avez un courrier émotif, bien sûr, vous la nuit porte conseil, donc vous n'émettez pas votre message tout de suite, vous attendez, vous dormez dessus vous faites relire, même s'il y a lieu par d'autres personnes, en pratique 14, en 15, on ne le dira jamais assez, là, le manque de pièces jointes, ou les fautes d'orthographe, les coquilles, les ci, les ça, donc prenez l'habitude de vous lire et de vous relire, puis d'utiliser le anti-oups de antidote. Choisir le bon canal de communication, c'en est un autre, on se plaint qu'on reçoit trop de courriers électroniques. Si vous recevez beaucoup de courriers électroniques, une des raisons, c'est peut-être parce que vous en envoyez beaucoup. Alors, posez-vous la question est-ce que le courrier électronique, c'est le meilleur canal pour communiquer avec mon destinataire Est-ce que je suis mieux d'y envoyer un texto Est-ce que je devrais chatter par Teams, par exemple Ou est-ce que je devrais faire un appel téléphonique Est-ce qu'un appel téléphonique permettrait d'être plus efficace choisissez votre canal en fonction de votre besoin pour être le plus efficace possible. Centraliser votre courriel, donc euh, Patrick le mentionnait tantôt, je vous ai montré que moi je gérais à même Outlook plusieurs adresses de courrier électronique. Ça me fait une seule interface à connaître et à maîtriser pour être efficace à recevoir des messages de plusieurs endroits. Puis ben moi c est, c est, je travaille de cette façon-là depuis nombreuses années et je suis très efficace à, à, à gérer mon courrier électronique. C'est sûr que je fais pas mon traitement. Très rare que je vais faire mon traitement depuis ma tablette ou depuis mon mobile, mon téléphone. Des fois, je vais répondre en urgence sur téléphone ou parfois sur tablette, mais ça va être très souvent sur mon ordinateur, dans mon logiciel Outlook. Même mon, mes adresses Gmail, mes adresses Google sont dans mon Outlook, de façon à ce que je les gère de la même façon, de façon centrale. Gérer les indésirables. On reçoit beaucoup de courriers électroniques, mais apprenez à votre logiciel à distinguer les indésirables. Montrez mon, mon interface. Je suppose que le message qui est ici, le OVH Cloud, j'ai l'impression que c'est un, un indésirable. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer droit dessus, je vais aller sur courrier indésirable et je vais bloquer l'expéditeur de façon à ce que le message dorénavant se retrouve dans ma liste des expéditeurs bloqués et qui soient déplacés dans courrier indésirable. Donc, d'un côté, j'apprends au logiciel quels sont les messages qui ne sont pas désirés et d'autre part, je vais faire un tour régulièrement dans ma boîte des indésirables et si jamais j'ai un message, ça va arriver, de quelqu'un de légitime, je ne fais pas juste le déplacer dans mon inbox, je vais aller dire au logiciel Ceci, ce n'est pas un indésirable de façon à ce que le message devienne dans ma liste blanche et qu'il ne se re retrouve plus dans mes indésirables. Patrick, Patrice, t'as levé la main. Oui, je voudrais savoir, euh, peut-être tu vas en parler bientôt, là, mais comment tu gères, comme tous les, mettons, les, les courriels du récit Bounce, euh, qu'on en reçoit des fois, euh, mettons, des fois on en reçoit 12 par jour parce que tout le monde répond ou tout le monde veut collaborer dans le récit. Est-ce que tu les automatises dans une, à part une règle dans un dossier ou tu les traites plus tard en fin de journée? Euh, tu sais, le type de courriel qui est plus euh, de ce type-là? Là. Le type informatif, pour lequel je le n'ai pas nécessairement une, une action à poser. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser dans mon inbox pour les traiter plus tard dans la journée. C'est que je me, je, me, je me trouve des moments où je me dis, là, je fais du courrier. Je ne le fais pas à longueur de journée. Je ne suis pas toujours à l'affût de, j'ai un nouveau courrier électronique c'est que je me gère mon temps de façon à avoir des moments précis où je gère mon courrier électronique et dans ma gestion de courrier électronique, quand j'ai du temps, je fais la lecture en diagonale des messages reçus de la liste. Mais vois-tu, la liste du récit, elle n'est pas traitée automatiquement à l'aide d'une règle. Par contre, j'ai d'autres messages qui sont traités automatiquement à l'aide de règles. Pratique exemplaire 19. Désactiver les notifications de messages, ça revient un petit peu à ce que je vous disais où j'établis le moment où je veux gérer mon courrier électronique, quand je reçois des bandeaux qui, qui m'indiquent à chaque fois que j'ai un nouveau message, c'est comme un incitatif à interrompre mon travail pour aller voir c'est quoi ce message-là. Puis ça, on ne veut pas ça si on veut être efficace au niveau, du, de, de, notre, pardon, au niveau de notre temps. Donc, on désactive les, les notifications de messages. On utilise, à la, pardon, on utilise également les règles, c'est-à-dire que j'apprends au logiciel à traiter pour moi des messages de façon à ce que je n'ai pas moi à le traiter. Par exemple, courrier électronique, le mail bounce ici du récit, un avis de retour de message, ça c'est quelque chose que je reçois une fois de temps en temps puis je n'aime pas ça. Alors ce que je vais faire, je vais aller ici dans règles, je vais aller créer une règle et là ce que je vais faire, c'est je vais aller déterminer quel est le, le, le, le critère qui va faire en sorte que le message va être traité et quelle opération que je veux qu'il soit effectué par le, message, euh, par le système sur le message. Donc je vais lui dire, tu le déplaces dans Archive, quand tu l'as reçu, je pourrais aller dans les options avancées. Je pourrais aller dire place-le comme lu. Bref, il y en a vraiment pour les fous et les fins. Ce n'est pas l'objet de, de la rencontre d'aujourd'hui de traiter des règles, mais sachez que ça existe et qu'il y a possibilité d'apprendre au logiciel à traiter euh, pour vous des messages. Je terminerai dans les pratiques exemplaires avec la matrice d'Eisenhower que. Qui, juste l'idée de savoir est-ce que c'est important ou urgent. Donc, on a deux axes pour savoir comment est-ce que je vais agir par rapport au message que je reçois. L'importance, c'est vous qui la déterminez et elle est relative habituellement à votre plan d'action, à vos objectifs. Alors que l'urgence, c'est souvent. Une dimension qui est hors de votre contexte, c'est-à-dire que c'est votre boss qui vous demande ceci ou c'est quelqu'un qui vous demande cela. Donc l'aspect urgent est souvent hors de notre contrôle alors que l'importance c'est nous qui la déterminons. Et chaque message vous vous posez la question quelle est son importance et quelle est son urgence. Alors quelque chose qui est urgent et important, bien vous devez le faire en priorité, vous devez vous trouver du temps pour l'effectuer. Quelque chose qui est important, mais pas urgent, à ce moment-là, vous allez le planifier et c'est vous qui allez le réaliser. Quelque chose qui est urgent, mais pas important, ce que vous allez faire, vous allez soit le déléguer à une autre personne, ou vous allez renégocier le délai accordé pour réaliser la tâche, parce que vous manquez de temps. Et finalement, si ce n'est pas urgent et ce n'est pas important, bien vous laissez mûrir dans votre boîte de réception ou vous laissez mourir puis vous supprimez simplement. Matrice de Eisenhower, donc petit guide pour vous aider à déterminer quelle action vous posez sur les messages que vous recevez. Autre question, commentaire sur les 20 pratiques exemplaires relatives au courrier électronique. Julie. Oui, moi aussi j'ai une question par rapport à l'archivage, quand j'ai tenté de, de le faire, il y avait comme une consigne, parce que là, il n'était pas comme activé, je ne sais pas trop, puis il y avait comme une consigne qui disait qu'ils vont être effacés au bout de trois mois ou quelque chose comme ça. Là, je ne veux juste pas les archiver et les perdre après. Est-ce qu'il y a une façon de le configurer ou ça, ça va rester archivé, ça ne s'effacera pas? Ben là, ça va dépendre des stratégies d'archivage de votre instance Office 365. Habituellement, la stratégie de base, c'est que c'est conservé en ligne pendant cinq ans, mais conservé localement pendant trois mois. Donc là, c'est à vous de déterminer quelle quantité vous voulez garder locale sur votre ordinateur par rapport à la quantité qui est en ligne, ça d'une part, puis d'autre part, en ligne. Euh, la stratégie globale de rétention, elle est fixée par votre administrateur de centre de service scolaire. Puis le trois mois, c'est n'est pas beaucoup. Est-ce que c'est correct si on met un an ou euh, c'est trop lourd? Moi, il à un an. OK, parfait. Merci beaucoup. Sur mon ordi, j'ai un an. Parfait. <rire> Merci. D'autres personnes? Il euh, y a Patrice qui a levé la main. Là, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Puis après, Annie. Vas-y, Patrice. Euh, moi, j'ai vu que ça a fait ça dans ton Outlook, c'est quand tu supprimes, pas archivé, mais quand tu supprimes un message qui était non lu, il s'en va non lu dans ton supprimé. Fait que là, il faut comme tu retournes dans ton supprimé à Mané pour enlever les, pour enlever les non lus. Est-ce qu'il y a une façon de faire que quand on supprime un message qu'on n'a tout simplement pas ouvert, qui s'en va comme lu dans les supprimés? Parce que moi, souvent, une fois par jour, je m'en vais dans mes supprimés, je fais euh, je les trie par non lu, puis là je les, je les mets comme lus. C'est comme, comme cocon un peu. Ben, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, parce que moi, ce que, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est une fois de temps en temps, je vais simplement cliquer droit sur supprimer puis je fais vider le dossier. OK, je comprends, mais c'est parce que moi, vu que je ne les archive pas, je ne supprime uh -huh. pas les éléments supprimés en cas que dans six mois ou dans, dans deux mois, je vais, je vais pouvoir retrouver mon courriel. OK, je comprends. Okay. C'est pour ça que Donc, tu archives, ils euh, n'ont pas supprimé. Retour le... arrière, puis supprimer, c'est deux touches distinctes sur ton clavier. Non, non, ben je sais, Stéphane, <rire> mais c'est que <rire> c'est que l'élément supprimé, moi je le gardais en, en, comme en backup. Puis, éléments supprimés, c'est-tu comme les archives, euh, chaque, conseil, chaque centre de service a des règles différentes pour le nombre de mois qui sont conservés? Parce que je pense que les fait. éléments supprimés, c'est… OK. Puis ça, il faut demander à un administrateur, Office 365, de notre centre de service, ou nous, on peut le voir dans nos paramètres Outlook? Très bonne question. Je pense que tu devrais être en mesure de le voir. OK. Okay. Si tu ne le vois pas dans Outlook, ça va être dans Outlook Web que tu devrais être en mesure de voir la stratégie de rétention. Ça, okay. c'est l'expression consacrée dans Microsoft, okay. stratégie de rétention des messages. OK. Mais la boîte archive, elle, elle là aussi, il y a une règle de, de, de conservation. Là, ça, ce n'est pas à vie conservée. Là. Non, c'est ça. Par défaut, la stratégie de rétention, c'est de 5 ans en okay. ligne en ligne, mais dans la boîte, courriel, Outlook, Microsoft. Ça, ça va varier. Ça peut être trois mois, six mois, un an. Ça va dépendre de la stratégie locale. Puis souvent, c'est trois mois qui vient par, par défaut. Mais excuse-moi, comment, comment ça que toi, tu peux te faire des dossiers 2015-2016? Donc, ça fait des années que tu as des courriels dans ton archive. Comment ça que toi, tu as accès à plusieurs années ben, si je m'en vais dans, par exemple, 2015-2016, ils ne me montrent rien, là, parce okay. qu'ils ne sont pas là, ils sont, ils sont en ligne, puis je suis obligé de cliquer ici okay. pour afficher mes éléments qui sont en ligne. Par défaut, ils gardent juste une année pour tous okay. mes dossiers, mais j'ai une facilité d'aller chercher les messages qui sont en ligne, ou sinon ce que je pourrais faire, c'est aller dans mon Outlook Web, qui lui, de facto, ils sont tous là. Donc, Stéphane, si je veux garder un courriel plus de cinq ans, je, là, je me créerai un dossier pour le conserver. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. OK, merci. Annie. En fait, je me demandais parce que tout à l'heure, tu disais que tu laissais aucun courriel là, dans, dans ta boîte, puis tu les archivais. Si, mettons, je lis un courriel, la pratique que j'avais euh, avant, c'était, bon, euh, ok, là, ça va me nécessiter des recherches, je vais prendre le temps d'y répondre, je fais pas ça à l'instant. Mm -hmm. euh, mais souvent, je le remarquais comme non lu. Puis, là, bien, à chaque fois, je retournais dans mes non lus. Euh, c'est quoi dans ce cas-là? Toi, tu utilises, tu sais, c'est ça comme Karine, là, tu disais, bon, bien, il y a une réponse à donner, mais si ça nécessite plus de travail, puis, mettons, je m'étais consacré une demi-heure pour mes courriels, mais là, clairement, celui-là va prendre plus de temps. Qu que stratégie tu utilises? Ce que je fais, c'est que j'utilise les indicateurs. C'est le, le, le courriel en question, je le sais qu'il me demande plus de temps, puis je n'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais assurer un suivi, puis je vais dire, je vais le traiter demain, demain j'aurai le temps. Je lui ajoute donc un petit drapeau comme ça, puis une fois que j'ai ajouté le drapeau, j'archive le message, il ne reste plus dans ma, mon inbox. Une fois qu'il est archivé le message, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir repérer le message à partir de mes tâches. Quand je m'en vais dans mon to-do, dans mes tâches, je vais voir le message de Karine, il est rendu ici, le message, et il fait partie de ma liste de tâches à moyen et à long terme que je dois traiter. Alors j'ai à la fois des tâches ici que moi je me crée et des tâches qui proviennent d'indicateurs de messages qui sont maintenant dans mes archives. Je n'ai pas besoin de jouer sur le lu non lu, je m'en vais dans ma liste de tâches une fois par jour pour voir quelles sont les tâches que j'avais prévues dans ma journée ou les tâches qui proviennent de d'autres courriers électroniques que j'ai décidé que j'ai planifié de faire à un moment x. Parfait merci. Puis, euh, vers le, ben, la deuxième question, en fait, c'était parce que tout à l'heure, tu as parlé que tu pouvais catégoriser. Fait que là, celui-là, tu ajoutes des indicateurs dans ce cas-là, puis oui. dans certains cas, tu ajoutes des catégories. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'étais plus habituée de... de Travailler, étant donné que j'ai plus qu'un dossier, je euh, jouais plus avec les couleurs là, pour mon calendrier, qui étaient en fait mes catégories. Mais ce que je comprends, c'est que les catégories sont les mêmes que ce soit pour le courriel que pour le calendrier ou oh, je pourrais… Okay. Tout à fait, c'est des catégories qui sont transversales pour tous les éléments Outlook, que ce soit des tâches, des rendez-vous, des courriers électroniques, des contacts, je peux utiliser les catégories. C'est comme des tags, hein, les tags qui sont transversaux. Ok, ça veut dire qu'il faut quand même bien les penser pour pas qu'il y en ait trop non plus. Ça fait partie de, de la game. Je pense que tu as 25 couleurs que tu as le droit d'utiliser pour les, les catégories. Super, merci. Dans notre plan de match, on est rendu là, donc on a fait les deux principes, on a fait les 20 pratiques exemplaires. J'irai maintenant sur les, les lois de la gestion du temps. Donc, euh, je vous mettrai en action pour la loi de la gestion du temps. Je vous invite à aller faire un tour dans, dans le document collaboratif. Alors l'idée c'est que vous prenez une cellule, vous placez votre curseur dans une cellule, puis vous me dites soit qui est Carlson ou quel est le libellé de la loi de, en lien avec la gestion du temps de cet individu. Donc la première loi, elle est importante, c'est la loi de Sunny Carlson. La loi de la séquence ininterrompue qui dit qu'on on on va prendre plus de temps à revenir à une tâche si la tâche n'était pas terminée. Donc le fait de se faire interrompre fait en sorte qu'on perd du temps à recadrer notre cerveau pour reprendre la tâche. Donc l'interruption constitue un des plus grands chronophages. Ça le dit bien là, c'est-à-dire c'est un Il très bien ça. résumé. Et quand je vous disais que on va limiter nos, nos notifications de courriel, ça en fait partie ça, de se dire ça, ça répond à la loi de Carlson, de dire je veux faire une page sans être interrompu. Si je reçois des notifications à tout bout de champ de mon téléphone, de ma tablette, de mon ordi pour dire que j'ai un courrier, ben je suis interrompu, je perds du temps, je suis moins efficace. Cliesse, qui veut nous parler du, de l'ORL. Oui, c'est moi, Julie. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un médecin autorino-laryngologiste, puis que, dans le fond, ça fait un lien avec notre rythme biologique, qui dit que, oui, il y a le rythme de, des saisons, il y a... Euh, il y, a, il y a aussi euh, le rythme de notre corps, hein, chacun fonctionne, puis il y a aussi le rythme social, il y a des congés, il y a des journées de travail. Et euh, donc, on fonctionnerait avec plusieurs rythmes, en fait, mais euh, on fait le lien aussi avec euh, que certaines personnes sont plus productives le matin, d'autres le soir, euh, alors on peut s'ajuster à tout ça aussi. Alors, comment faire avec notre rythme dans, dans, euh, dans un milieu où il y a un rythme aussi à suivre? France. Oui, c'est moi. Donc, euh, un psychologue français euh, qui, qui nous dit que une heure n'est pas toujours égale à une heure. Donc, des fois, ça va être plus long, des fois, ça va être moins long. Puis, je trouve que ça se résume bien si on nous parle de procré... Proc... Voyons, procrastiner, pardon. Donc, de dire, euh, ben, on va mettre beaucoup de temps sur des choses qui sont plaisantes puis moins de temps sur les choses déplaisantes. On nous suggère là, à la fin de dire euh, bien, les choses qui sont plus déplais déplaisantes ou qui sont plus difficiles pour nous, d'essayer de les réaliser en en matinée, en début de journée, pour être en, en pleine forme, pour les réaliser. Parce que des, des choses qui sont plus intéressantes, on peut y passer beaucoup de temps, puis on arrive à... C'est drôle que ça soit tombé sur moi, je sais pas, j'ai je, je, je senti, <rire> senti que ça m'appelait. Donc, euh, quand j'ai vu ce que c'était, je vois, peut-être que c'est fait pour moi, ça. Fait que je, vais y, je vais y revenir sûrement. Merci Stéphane. Merci à toi, Julie. Iliche. Est... C'est moi, une autre Julie. <rire> Donc, euh, le prince, ben, ilige il c'est un penseur. Puis, euh, il y a comme deux, j'en deux, euh, ai retenu, retenu deux. Il y a le concept de contre-productivité. Il disait que dans les, la société d'aujourd'hui, souvent, euh, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que on devient moins, contre, on devient moins productif étant donné qu'il y a comme plein de choses qui, qui viennent en obstacle à ce qu'on doit faire. Puis euh, l'autre élément que j'avais retenu, c'est parce qu'il euh, y avait travaillé sur d'autres pistes pour euh, augmenter la, la convivialité, donc euh, les outils qui sont plus conviviaux par rapport à, à ce qui arrive dans la société. Là. Donc, okay. Nous, dans le cadre de la, de la, des lois de la gestion du temps, c'est la première portion qui est importante. C'est-à-dire, après un certain temps, on devient contre-productif. Ça fait trop longtemps qu'on est en réunion et il faut apprendre à prendre des pauses. C'est important de prendre des pauses à des moments donnés. Donc, ça vient, si vous voulez, là, en opposition à la loi de Carlson qui dit ne faut pas être interrompu. Mais il dit après un certain temps, on est moins productif, on est mieux de prendre une pause. Il ne faut pas se gêner de prendre des pauses si on a l'impression qu'on qu subit, qu'on qu est en baisse de productivité. Murphy, ça risque de mal aller et pour anticiper ce risque-là, il faut se mettre du temps de contingence, donc s'ajouter un petit buffer Puis se dire normalement ça me prend une heure pour réaliser ça, je vais me mettre une heure et quart. D'un coup qu'il y a un problème et que je ne suis pas capable. Ça c'est à la base de toute gestion de projet, on se met tout le temps du temps de contingence, puis dépendant du niveau de risque que tu as dans le projet, ton niveau de connaissance relative compétence par rapport au projet et à la tâche à réaliser, ton niveau de contingence va augmenter. Tu vas dire, ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait souvent, je vais me mettre un, un 50% de buffer. Pareto. Moi, en fait, euh, je m'y suis dirigée rapidement parce que c'était celui dont j'avais entendu plus souvent parler. Mon <coughs> conjoint est en gestion de projet et des opérations. Donc, c'est souvent 80 d'accomplissement pour 20 des efforts. fait que toutes les flaflas, on focus sur l'essentiel. <coughs> Qu'est-ce qui va avoir le plus de différence? Qu Qu'est-ce qui va faire vraiment une différence? Quelle différence euh, le temps supplémentaire tu vas accorder va, va venir avoir un impact? Ben, c'est beaucoup euh, là-dedans euh, qui... Que je le comprends. Là. Tout à fait. Donc, se centrer sur l'essentiel et de se dire euh, est-ce que le, le trois heures de plus que je vais passer à faire la mise en page de ce document en vaut vraiment la chandelle Donc, des fois, là, vois, on a cette tendance à être perfectionniste puis à trop vouloir, alors que l'essentiel est déjà là. que euh, c'est à vous d'évaluer. C'est juste. Jusqu'à quand j'arrive à mon 80% de réaliser en faisant 20% du temps? M. Parkinson, c'est un intéressant celui-là. Euh, donc c'est un euh, monsieur des années, euh, surtout dans les années 50, là, que ça leur ressorti la loi de Parkinson, euh, Monsieur Parkinson. Euh, finalement, ça se résume à travailler moins et mieux finalement. Donc il y a trois lois. La première loi, c'est de se fixer des délais parce que lui, ce qu'il disait, c'est si on dit que ça va prendre un mois, bien, ça va prendre un mois. Si on dit que ça va prendre deux semaines, bien, ça va prendre deux semaines. C'est pas mal ça, là. Mais le le comment... plus important à retenir pour nous, c'est vraiment la première loi, qui est celle sur de se fixer des délais, et de se fixer des délais qui sont raisonnables. Donc, répondre à un sondage, par exemple, ça sert à rien de laisser un mois à, vos, à votre monde pour répondre au sondage. Si c'est un sondage qui comporte trois questions, allez-y de façon raisonnable, puis mettez un délai, qui répond bien à la tâche qui, qui est à accomplir, et de toujours fixer un délai. Les ou euh, Salomon? Alors, c'est moi qui, euh, qui avais Salomon. Euh, dans le fond, c'est un roi qui a existé avant, avant Jésus-Christ, mille ans avant Jésus-Christ. Puis lui, ben, dans sa loi, c'est qu'il disait qu'il fallait varier ses activités dans une journée. Donc, euh, avoir du temps pour s'organiser, mais aussi avoir du temps pour travailler, du temps de loisir, du temps de travail. Donc, c'est quand même une très belle approche à avoir là, mm -hmm. au travail. Excellent, merci Jean-François. Et finalement, Taylor? Euh, je pense que c'est moi. Oui, Asdine. <rire> yes, Donc, euh, c'est Frédéric Taylor, c'est un fondateur de l'école français appelée organisation scientifique. Moi, je l'ai connu euh, dans nos pratiques en tant que, euh, pour la fabrication des objets. Donc, euh, c'est dans l'ordonnancement, par exemple, on a un objet à réaliser. et eh bien, quelles sont les étapes à suivre pour réaliser cet objet-là? Donc, un mauvais ordonnancement des tâches à effectuer augmente, euh, effectivement, augmente le temps de, de, de réalisation. Cela, d'une part. D'autre part, il a une relation avec ce qu'on appelle la table de Tagoshi et tout ça. Mais je ne vais pas m'attarder mm -hmm. là-dessus. Oui, oh. ouais, on est vraiment dans, ah. dans la gestion okay. du temps. Super. OK. Merci, Asdine. Est-ce qu'on en a oublié un? Il me semble que Laborie, est-ce qu'on en a parlé? Non, je me sentais délaissé, Stéphane. <rire> Excuse-moi, Dave. J'ai passé par-dessus Laborie, pourtant, c'est mon meilleur. Vas-y, <rire> Euh, un chirurgien euh, neurobiologiste français. Euh, ça se résume par un, ben ça ressemble un petit peu à, à Fraisse, dans mm -hmm. le sens que euh, on a tendance à, à faire ce qu'on aime et délaisser ce qu'on les tâches qu'on qu trouve plus difficiles ou plus ennuyantes. Euh, donc je l'ai résumé aussi par la loi du moindre effort. Euh, on fait ce qu'on aime, puis on laisse les autres les autres affaires de côté, simplement. Et donc, ce qu'on va faire en réaction à ça, c'est qu'on va placer les tâches difficiles le matin. On va se faire on va se faire mal le matin, en commençant avec les tâches qui sont plus compliquées, plus difficiles, de façon à ce qu'en après-midi, on soit un peu plus léger. Excellent. Merci, merci. Dave. Merci. Fiu, l'honneur est sauf. J'ai regardé la liste puis j'avais l'impression qu'il en manquait. Alors 10 lois sur la gestion du temps qui nous amène à réfléchir que vous pouvez relever à vos collègues et direction une fois de temps en temps, histoire de justement essayer d'être plus efficace, plus productif dans notre gestion du temps. En lien avec Outlook, quelques in sur quelques pratiques, quelques façons de faire, donc si vous avez plusieurs calendriers de les juxtaposer, vous pouvez copier-coller des tâches de rendez-vous. Vous êtes capable de créer des rendez-vous récurrents, afficher les tâches dans la journée, puis créer et déléguer des tâches rapidement. Ça, c'est une fonctionnalité que plusieurs ne connaissent pas. Je veux juste vous faire la démonstration pour que vous le voyez bien. regarder un petit peu. Je vais juste placer ça pour que ce soit mieux. Alors, Asdine, qui ici me demande l'accès à un document, suppose que c'est quelque chose qui est une tâche que je veux transformer. C'est sûr que je peux utiliser ici l'indicateur pour transformer ça en tâche, mais en fait, ce n'est pas de transformer en tâche. Ça reste un élément courriel qui va s'en aller dans l'archive, mais qui va apparaître dans ma liste de tâches. Il peut parfois être utile de prendre l'élément qui contient de l'information et le transformer en tâche. Donc, là, ce que je viens de faire, je viens de faire un glisser déposé de l'élément sur l'onglet Tâche, et ça l'a créé automatiquement un élément distinct du message qui s'appelle maintenant une tâche et que je peux enregistrer. Donc, si je m'en vais maintenant dans ma liste de tâches, vous allez voir que l'élément d'Asdin est maintenant apparu comme un élément tâche et non pas comme un élément courriel. Donc, façon facile d'effectuer une opération de transformation d'un élément en un autre. Je le glisse dépose. Je peux le faire même sur du, du courrier, sur un événement. Donc, ça peut devenir un événement qui est alimenté par un courriel. Quelqu'un a pris le micro? Oui, Stéphane, j'ai une, une question. De, Dans le fond, toi, ce que tu fais, tu le transformes en tâche. Quand tu ne quand tu veux pas gérer de la journée, mettons, tu te le mets pour demain, puis tu mets le courriel dans tes archives. Oui. C'est ça. OK. Ça, c'est ça. Ce de à, façon fréquente. OK. Puis là, quand tu arrives pour traiter le courriel dans, la, dans une tâche, euh, OK, c'est ça. Toi, vu qu'il est déjà dans l'archive, tu n'as pas besoin de gosser le lendemain pour aller dans le mettre dans l'archivé. Tu le fais tout de suite parce que tu ça. vas le traiter dans les tâches. Exact. Il y en a qui ne connaissent pas le journal, c'est une vieille fonctionnalité de Outlook, je veux juste vous le montrer pour, euh, moi j'aime bien l'utiliser pour garder des traces. Donc, euh, si je m'en vais dans le journal et que je fais une nouvelle entrée, souvent quand je vais être au téléphone au bureau, je vais faire une entrée de journal pour un appel téléphonique à, admettons, Patrice, et je démarre le minuteur, puis je prends mes notes ici, en même temps que je suis en train de parler à la personne, histoire de garder une trace d'éléments qui autrement n'auraient pas de trace. Donc je fais enregistrer, fermer, et l'élément Patrice vient d'apparaître ici dans le journal. Euh, C'est quoi la différence entre mettre un indicateur sur ton élément dans, ton, dans tes courriels ou le glisser dans tes tâches, ça fait la même chose? En fait, Quand tu mets un indicateur, ça, ça, ça, ça crée une tâche automatiquement? Non, c'est ça. Il y a une distinction entre les deux. C'est quand je fais un glisser déposé sur l'onglet tâche, ça crée un élément distinct du message. Ça, ça crée un double avec l'information qu'il y a dans le message dans une tâche. Alors que l'autre c'est pas une tâche, c'est simplement le message qui a un indicateur et qui apparaît dans la liste de tâches. L'avantage qu'il y a à faire ceci, c'est si tu veux faire une délégation, si tu veux affecter la tâche à quelqu'un, tu crées un élément tâche que tu affectes à quelqu'un, donc ton message original, y est intact. Okay. Et euh... Pas je je ne euh... ouais, l'utilise pas souvent parce que je ne suis okay. pas dans, un, dans une position de gestion et ouais. je n'ai pas plusieurs personnes sous ma responsabilité à qui je délègue des tâches. Pour mes directions là, que, que j'accompagnais, je leur montrais ce principe-là pour qu'ils puissent non pas envoyer le message, mais générer une tâche et la déléguer à leur secrétaire, par exemple. Ok, merci. Donc on est rendu aux 10 commandements du calendrier, euh, je vous le rappelle, c'est des éléments de, de formation que je donnais antérieurement aux directions et aux conseillers pédagogiques de ma région. Donc 10 commandements du calendrier, un seul calendrier numérique, tu ne tiendras. Donc finis les agendas papier s'il vous plaît. Sur tous tes appareils, ton calendrier sera disponible. Dire euh, je rencontre quelqu'un dans le corridor, puis ah, attends un petit peu, il va falloir que j'aille à mon bureau pour aller chercher mon agenda pour savoir si je suis disponible. Non, plus besoin de ça. Donc le calendrier, on s'arrange pour qu'il soit disponible sur tous nos appareils, de sorte que j'ai toujours accès dans les deux sens à mon calendrier et je suis en mesure d'écrire un rendez-vous directement sur mon téléphone ou sur ma tablette. Ton calendrier, tu partageras. Donc avec les collaborateurs proches, on s'arrange pour leur donner accès à notre calendrier mais tu, on va limiter l'information disponible, donc on va utiliser le paramètre privé, de façon à ce que les personnes sachent que je ne suis pas disponible, mais ne connaissent pas le, la teneur, le contenu du rendez-vous que j'ai dans mon agenda. Les raccourcis clavier tu utiliseras, donc euh, c'est sûr que moi je suis un fan fini des calendriers, pas de, pardon, pas des calendriers, mais des raccourcis clavier. Et donc ça, ce sont différents raccourcis clavier que j'utilise à l'intérieur de Outlook. Et celui que je trouve intéressant à vous montrer ici, c'est CTRL plus un numéro. Donc je vous le montre à partir de Outlook ici. Donc si je fais CTRL 1, ça m'amène au premier élément, ça m'amène au courriel. CTRL 2, ça m'amène à Agenda. CTRL 3, ça m'amène au contact, Contrôle 4 ça m'amène à ma liste de tâches qui sont les quatre éléments les plus utiles qu'on qu a dans Outlook et le contrôle 8 ça m'amène au journal en question. Donc ça, c'était un raccourci. Ensuite de ça, quand je suis par exemple dans Agenda, si je fais Contrôle n ça crée un nouvel élément selon le, dans quel dossier je suis. Donc CTRL-N quand je suis dans Agenda, ça crée un nouveau rendez-vous. Si je suis dans ma liste de courriels que je fais CTRL-N, ça crée un nouveau message de courrier électronique qui est apparu sur mon autre écran ici. Bref, CTRL-N, un autre raccourci clavier très utile. Vous avez vu que le, le retour arrière, c'est une fonction intéressante. Ctrl A pour tout sélectionner, Ctrl E pour rechercher, Ctrl F, Ctrl R, différents raccourcis clavier. Donc, vous avez la liste complète qui est disponible ici. Je continue. Notification, tu Minera, On en a parlé plusieurs fois. Donc, je vous invite à aller dans Outlook, Fichier, Options, Courrier, Réception des messages. Vous allez avoir cet élément-là et vous décochez tout ou presque tout. Moi, dépendant des situations, des fois, je vais laisser le afficher l'icône de l'enveloppe dans la barre de tâches disponible, mais le reste, les bandeaux, les alertes et tout, là, j'enlève ça parce que je veux respecter la loi de Carlson. Des rappels, tu t'ajouteras, bien sûr, pour être présent au bon moment. On peut ajouter des des, des rappels au rendez-vous, aux tâches, on peut même ajouter des rappels au courrier électronique si vous voulez. Les chronophages, tu te débarrasseras, donc c'est important de bien identifier les chronophages et de trouver des solutions pour réduire, pour les éliminer de façon à ce qu'on puisse gagner du temps. Du temps pour toi à ton agenda, tu bloqueras, donc du me time, donc N'hésitez pas dans votre agenda de vous placer un bloc dire planification, réflexion, euh, planification ici, réflexion là, consignation de temps là, bref de prendre, de le bloquer à votre agenda du temps pour vous. Sinon on perd cette notion d'être praticien réflexif parce qu'on manque de temps qu'on est toujours dans l'action. Et la dixième, c'était les lois du temps que tu respecteras, donc la liste qu'on a vue tantôt, que l'on reprend ici. Le problème préféré, c'est vraiment se garder du temps pour euh, se geler du temps pour nous dans notre calendrier, pour euh, planifier, réfléchir. Euh, comme tu l'as bien expliqué, ça, c'est vraiment ma, mon commandement préféré essentiel. C'est essentiel qu'on fasse cela, puis le fait de vous le bloquer, vous, ça vous impose la chose, puis ça, ça, ça donne le, le ton aussi aux autres. Puis si vous avez un bureau avec une porte fermée, vous, vous pouvez fermer votre porte avec un petit un petit écriteau, dire ne pas déranger quand vous êtes dans cette période-là. Oui, puis euh, c'est difficile au début de le respecter, on le prend comme un temps libre, puis quelqu'un nous demande si on est disponible, puis souvent on a tendance à dire ah euh, Oui, parce que c'était juste du temps pour moi, mais non, il faut vraiment le prendre comme si j'étais en rendez-vous avec quelqu'un d'autre puis que je ne suis vraiment pas disponible pour peu importe quel autre rendez-vous qu'il y aurait là, à prendre en même temps. Il faut, faut, faut vraiment être, être strict sur ça, je pense. Super, merci Dave. Allons-y avec les deux outils pour la gestion du temps. Nous, en tant que professionnels, la plupart d'entre vous devez avoir un plan d'action et vous devez sans doute rendre des comptes sur qu'est-ce que vous avez fait dans vos journées à vos patrons. Donc, je vous propose deux outils que j'utilise simultanément. J'utilise ces deux outils-là, moi, dans ma consignation de temps. Ça me permet à la fois d'avoir un registre de mon temps consacré à quelle tâche et d'identifier où est-ce qu'une fois de temps en temps je fais ça j'identifie voyons où est-ce que ça mais j'ai manqué de temps qu'est-ce que j'ai fait qui, qui a occasionné une perte de temps ou une, une sensation de perte de productivité ça d'une part puis d'autre part ça me permet de compiler puis d'indiquer à mes patrons ben cette semaine j'ai fait 55 heures puis je t'en demande 10 en temps supplémentaire pour une raison X alors deux outils que je vous parle il y a Toggle. TOGGL, vous avez l'hyperlien qui est là. Donc Toggle, c'est d'abord un outil web, mais il existe une version applicative pour euh, téléphone, tablette et ordinateur. Mais moi, je travaille principalement dans la version web. Ça me permet de consigner de façon manuelle mon temps. Par contre, ce que j'ai, c'est j'ai une ventilation par client, par projet, puis par tag. Ce qui me permet donc d'avoir de, des rapports intéressants sur combien de temps j'ai consacré à telle tâche. Je vous le montre ici, je vais basculer mon navigateur là. Donc, je suis sur Toggle ici et donc là, par exemple, ce matin, j'ai fait une présentation à l'UQTR. Puis là, euh, à aller à de 9h30 à, aller à 11h30, je vais avoir animé cet atelier sur la gestion du temps. Dans cet outil-là, j'ai mes différents projets et clients qui sont ici, que je peux alimenter, modifier selon mon plan d'action. J'ai des tags ici qui me permettent de, de dire c'est en référence à qui ou à quoi. Donc je pourrais aller ici indiquer que c'est un atelier que j'ai offert au récit. Et voilà, le, le truc est consigné. Puis là, je peux aller voir mes rapports pour voir de quoi ça a l'air cette semaine, combien de temps j'ai passé, sur quoi. J'ai une belle petite roue ici. C'est sûr que ça me demande un certain effort, une certaine rigueur pour être en mesure de consigner constamment le temps que j'ai. Mais mon outil est toujours ouvert. J'ai toujours un onglet de mon navigateur qui est ouvert sur Toggle. Donc, premier outil pour consigner le temps, Toggle. Deuxième outil que j'aime que beaucoup parce qu'il lui, il fait une consignation automatique. Donc, il me consigne automatiquement combien de temps j'ai passé. Lui, il enregistre automatiquement combien de temps j'étais dans Outlook, combien de temps j'étais dans PowerPoint, combien de temps dans chacune des applications et il me fait un, des rapports vraiment phénoménaux. Donc euh, sur mon ordinateur, l'outil est installé et quand je vais sur euh, l'icône que vous ne voyez verrez sans doute pas, qui est dans le bas dans mon plateau système, Rescue Time, je peux dire Go to Dashboard et lorsque j'arrive sur mon Dashboard, je vois ben, ma prestation d'aujourd'hui, je peux voir ma prestation hebdomadaire, combien de temps j'ai passé sur chacun des éléments aujourd'hui avec un productivity pulse. Et ce que lui, j'aime bien, c'est qu'il est, qu est multiplateforme, à savoir qu'il va aussi consigner mon temps que j'ai passé sur mon iPad. Donc, si je suis productif sur mon iPad, le temps va être consigné ici. Donc, deux outils de gestion du temps que moi, j'utilise beaucoup parce que ça me permet de faire une meilleure reddition de compte, de savoir combien de temps j'ai passé sur chacun des projets. Rencontre de deux heures qui avait pour but d'augmenter votre efficacité à gérer votre courrier électronique et à gérer votre temps.